d <laughs> Et salut les Australiens, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme ça d'ouverture de deck de booster, enfin de deck de structure, Empereur des Ombres. Donc euh, j'ai vais ouvrir tout ça et j'ai regardé avec vous ce qu'il y a dedans. J'ai regardé un peu, mais je vais vous faire découvrir un peu les choses qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être un deck un, peu, un deck de structure euh, plutôt pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite. Et, re Et voilà, c vous allez, vous allez peut-être pas voir, mais euh, il y a un petit euh, coupage de vidéo. Donc, euh, dans le deck de structure, bien sûr, on a évidemment. On a bien sûr, évidemment, vous voyez bien, le terrain en papier du monarque. Voilà. Après, on a. Un petit livre, du de... enfin livre et des règles que Pfff, je sais pas si je vous le referai un jour, mais bon voilà, ça peut être pas mal. Et on a le deck, là, donc je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. On va essayer de l'ouvrir. Voilà, on l'a ouvert, c'est un miracle On a réussi à ouvrir le paquet, c'est un miracle. Bon. Oh, joli Alors, déjà, chose exceptionnelle dans le deck de structure, et je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, on va commencer par le jeton. Voilà, il y a un jeton, celui-là, je ne l'ai jamais vu, donc je vais le garder, je vais le mettre de côté pour la collection. Voilà. Après... Bon, euh, nous avons, euh... il y a un peu de tout, voilà, je regarde vite fait si, euh... on va commencer par les cartes pièges, donc, on va commencer par les cartes pièges, voilà, donc, on a une petite garde précis, garde précis en, en commune. Ordonnance impériale Carte piège qui est vachement efficace Avec les, justement les monarques L'éruption des monarques aussi Qui est en commune aussi Le réveil des monarques Toujours pareil euh, L'escalade des monarques Ça c'est plutôt pas mal hein Le premier monarque Alors ça c'est une carte je sais pas ce que c'est on sais rien du tout Le primordial monarque ça je sais pas ce que c'est non plus Alors après nous En carte magie On a une charge de lame En commune euh, Défond euh, Attendez là, là si je lançais euh... euh... Ouais Donc euh, oui bon. Un contrôleur d'ennemis Donc carte commune euh, qui sont oui qui sont pas mal. Une bourse des âmes, toujours utile. Hein. La ténacité des monarques, donc carte que je connais pas. Que j'apprends à lire. Hein, voilà. L'attaque des monarques, carte euh, plutôt pas mal, ouais. La tempête des monarques, je trouve qu'il y a.. C'est. Je trouve fr franchement. Je trouve que c'est un bon un bon deck de structure. Parce qu'il n'y a que des cartes qui.. Euh, pratiquement qui équivaut donc au monarque donc là c'est retour des monarques voilà tout simplement après l'assaut des monarques le alors le domaine des vrais monarques donc pourquoi pas je pense que euh, je pense que si on instaure les les méga monarques dedans ça serait pas mal ah. Donc, carte euh, qui sert un petit peu à rien, mais qui peut être utile aussi dans le deck. Le couribot arc-en-ciel. Euh, pareil, le pendule de combat. Qui est pas vraiment pour les monarques, mais ça peut être utile aussi dans le deck. Dévoreur de niveau. Euh, ça, je crois que ça, ça va être un peu chaud, quand même. Le mathématicien. Ça, c'est une carte qui est plutôt pas mal en attaque. Ils auraient dû mettre un peu plus... Euh autre chose. Alors dans de lion, oui, euh, j'avoue que c'est pas mal, oui. Dans de lion, j'avoue que c'est pas mal. Après, Tracoedia, euh, hein, C'est un démon, voilà. C'est un démon. Voilà. Ils mettent, ils mettent cette carte un peu près de partout parce que elle, elle, elle paraît un peu simple à jouer. Ravisseur illusoire. Donc, pareil, c'est un démon. Ouais. Alors, la nouveauté, nouveauté de, de ce deck là, on va commencer par ça. Donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du M M Mobius. Attendez, si vous, vous rappelez de Mobius, le Monarque de glace, ils ont sorti le Vassal de glace. Et ben dans ce deck là, si vous voulez rechercher, on a le Vassal pour à peu près tous les Monarques. Donc Garum, le Vassal de la Tempête. Donc ça c'est pour le Monarque de la Tempête. Après Berlenite, le Vassal de la Tempête de Feu. Celui-là, celui je vais le garder parce que c'est un pyro et ça peut être pas mal. Je vais le garder en collection, tiens. Après, donc, Esther, le vassal de la glace. Tout le monde le connaît, hein, parce qu'il est sorti il y a quelque temps quand même. Landrobe, le vassal des roches. Après, on a Mitra, le vassal du tonnerre. Donc euh, ça, c'est ça peut être pas mal aussi je vais les mettre de côté exprès Lucius le vassal des ombres alors, ah donc euh, Reisa, le monarque de la tempête donc on va le mettre avec le vassal de la tempête euh, Telastos le monarque de tempête de feu donc on va le mettre avec l'autre voilà Mobius on va le mettre avec euh, Hercher, voilà Grande Marque on va le mettre avec le petit euh, Zaborg donc, voilà. Caius, le monarque des ombres. Après, on a une carte magique. Euh, enfin, j'avais pas tout mis parce que voilà quoi. Il fallait bien. Alors, c'est le panthéisme des monarques. Donc, c'est une carte magique euh, rare. Hein, si je me ouais, elle est rare. Elle peut être pas mal. Je sais pas, je sais pas trop à quoi elle peut servir, mais je pense que c'est pour les monarques. Ensuite, on a Idea l'écuyer céleste. Donc, un monstre de niveau 1, mais euh, il doit avoir un effet spécial s'il si doit être dans les monarques. Du genre, un de combat ou quelque chose comme ça. Eidos, l'écuyer souterrain. Alors, celle-là, elle est en super, il me semble. Voilà. Après, on a Erebus, le monarque souterrain. Alors, tiens. C'est un nouveau monarque, on ne sait pas ce que c'est. Je je connais pas l'effet donc euh, je vous le dis pas et enfin Aether le Monarque Céleste alors ça c'est voilà ça ça peut pas aller dans le deck Elf parce que c'est uniquement pour les Monarques voilà donc je trouve que quand même que honnêtement ce deck il est euh, plutôt pas mal formé et, je dirais qu'il est plutôt pas mal formé mais après euh... Euh, il y aurait eu des, enfin, comme deck de structure, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais je, je dis qu'il manque quelque chose. Moi, je dis qu'il manque quelque chose du genre euh, une... des unités de ravitaillement. Il manque euh... des cartes pour évoquer spécialement. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Je sais pas si ça va être le vôtre, hein, mais bon, moi, je trouve, il est, je trouve qu'il est quand même pas mal. Voilà. Bon sur ce les amis donc je vous laisse, je vous dis à plus, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire. Et euh, on se retrouve donc demain pour une petite vidéo euh, FAQ, voilà. Parce que malheureusement, j'ai pas eu trop de. J'ai eu que trois personnes qui m'ont envoyé des messages et ça me euh, ça m'énerve parce que c'est euh, Voilà quoi. Après euh. Voilà, et puis euh, je vous prévois aussi de grosses grosses surprises, là, de, dans le cours de la semaine, parce que j'ai, euh, oui, je vais pouvoir enfin finir mon deck pyro-volcanique, donc, euh, voilà, c'est super, j'ai commandé la dernière carte qu'il me fallait, je l'ai reçue aujourd'hui, donc, c'est euh, génial, allez, sur ce, tout le monde, allez, ciao tout le monde